Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un speedrun de minecraft 1.16.5 en fabrique Bon, en fabrique c'est parce que j'ai eu la flemme de modifier ma version Mais je vous promets que je n'ai absolument rien installé sur euh, ma version euh, Alors mon but là actuellement ce sera de terminer minecraft en moins de 2 minutes Il euh, y en a qui vont dire c'est fou, c'est impossible, moi je vous réponds que rien n'est impossible euh, quand, euh, quand ton pseudo commence par un Z Et puis bah du coup... Euh... Voilà, je vais même me mettre en je vais même me mettre en hardcore, hein, parce que j'en ai rien à foutre. Euh, du coup voilà, bah, tac tac tac tout est bon, euh, créer le monde. Hein. Il va juste falloir que.. <coughs> Il va juste falloir que. Que j'ai un bon spawn, hein, parce que j'ai pas envie de relancer le, le monde une dizaine de fois. Et c'est parti. Et ben voilà, euh, le speedrun est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et n'oubliez pas de vous abonner. Chao.